Massive, ça se passe le 10 novembre au Meloman Club, à Element et en première partie, moi-même Anthony Lyon. Venez nombreux. Je